On a décidé d'explorer la posture de coopération. On a décidé de faire vraiment ensemble. C'est d'avoir créé une organisation qui s'appelle l'Université du Nou et qui est elle-même en fait un laboratoire de recherche dans tout ce qu'on appelle la posture de coopération. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir soit accompagner les individus sur ce chemin, soit accompagner les, les organisations. Et les organisations, ça peut être vraiment de tous bords. C'est autant les collectifs citoyens que les habitats groupés, que les entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire ou d'autres formes d'entreprises. Au tout début, la raison d'être de l'organisation de l'Université du Nou, c'était créer un espace d'apprentissage, de recherche, de formation, de transmission euh, pour élever ma conscience, pas la mienne, mais la conscience des « jeux y compris la mienne, okay. avec comme focal ou, ou comme euh, prétexte le faire ensemble, qui est un endroit qui vient nous, nous faire jouer toutes nos histoires personnelles euh, et notre rapport à la relation à l'autre, mais à la relation à soi, à l'autorité, au pouvoir, etc., etc. Donc une forme d'université, c'est pour ça que ça s'appelait comme ça, hein, recherche, transmission. Euh, euh, euh, euh, formation, euh. mais qui serait plus panade d'une élite, donc de certaines personnes qui disent « Venez, nous, on va vous apprendre de façon descendante », mais qui disent, Comment est Comment est-ce que nous auto-apprenons ensemble ?» D'où la création d'expériences auto-apprenantes, d'une pédagogie profondément tournée vers l'expérience, et plus vers la théorie, et que la théorie, on va la développer ensemble, et on va la développer ensemble, et on va en faire des communs. C'est-à-dire vraiment quelque chose d'université vivante, en fait, je dirais citoyenne, finalement. Où les universitaires participent même à euh, l'évolution de cette structure. Et puis est, est, est arrivée autre chose qui était euh, accompagner la transition, sens large du terme, avec l'idée que transformer les organisations, c'est transformer la société. L'Université du nous c'est d'abord une organisation qui offre des espaces d'expérimentation. Expérimenter à s'organiser ensemble, à prendre des décisions ensemble, à faire de l'intelligence collective ensemble. Donc ça vient euh, euh, travailler chacune des personnes par rapport à, à, à sa position en tant que jeu, par rapport au groupe, par rapport à son, bah justement à, à, à sa manière d'être libre. La gouvernance partagée, c'est une pratique qui va m'aider à cadrer mon ego. Parce que je le connais, mon ego. Je sais qu'il peut être débordant, euh, euh, charismatique, euh, qu'il a besoin de reconnaissance, qu'il a besoin d'être aimé. Enfin, voilà, rien d'original. Hein. Mais par contre, comment je rentre dans une pratique qui m'aide euh, à le canaliser, à faire en sorte que, ouais, ok, super, mais tranquille, ouais, ouais. de côté, euh, voilà. Donc, On a beaucoup démarré en fait par des collectifs citoyens que ce soit en lien direct avec la transition ou alors des habitats groupés donc il y a eu de, de nombreux habitats groupés qui ont fait appel à nous avec beaucoup beaucoup de, de personnes. Euh, des entreprises qui souhaitent euh, euh, changer euh, de cap, qui souhaitent vraiment aller vers une démarche plus participative. Alors nous, on a tendance à dire vraiment plus partagée en termes de, de pouvoir. Ça peut être aussi donc des, des entreprises qui deviennent des scopes, parce qu'elles souhaitent vraiment en fait euh, distribuer le pouvoir euh, autrement. Il euh, y, y a beaucoup d'ONG aussi qui font maintenant appel à nous, parce qu'ils sentent aussi qu'il y a un besoin de remise en cohérence encore une fois de leurs valeurs et de comment en fait nous marchons nos valeurs aussi dans notre faire ensemble euh, en interne. Euh, beaucoup d'associations, beaucoup de, de fédérations aussi, des fédérations euh, de réseaux. Euh, voilà, là il y en a encore une euh, sur Lyon euh, récemment où ça a aussi du sens de venir redistribuer le pouvoir et, et de prendre certaines décisions en, en équivalence. Et puis bah, de plus en plus en fait, de, de, de dirigeants et de dirigeantes, de directeurs ou de directrices qui viennent vraiment s'inspirer à l'intérieur de nos ateliers pour, euh, pour entreprendre des démarches. Mmh. Bah, déjà on est parti euh, euh, à quatre, maintenant on est euh, plusieurs centaines, euh, voire des milliers en fait, à avoir été touchés de près ou de loin par quelque chose de cette fameuse... Euh, manière d'être et manière de faire ensemble différemment. Euh, et, et je vois maintenant que les mots de, de posture, de coopération et de quelque chose de la gouvernance partagée sont, euh, c'est le cas de le dire, sont véritablement partagés. Et il n'y a, a quasiment plus de projets qui naissent sans penser cette manière d'une gouvernance autrement. Là, je me dis, ok, il y a quelque chose qui se fait là. C'est les mots maintenant qui apparaissent là, c'est le « nous ». Moi, il y a plus de dix ans, quand on parlait euh, l'université du « nous euh, », il y en a qui trouvaient franchement super comme nom, hein, et puis il y en a d'autres qui trouvaient ça vraiment très spécial. Et comme on voit maintenant que ce n'est plus un problème, en fait, de parler du « nous » et de parler de cette fameuse gouvernance partagée. Et peut-être que mon étonnement, étonnement c'est qu'on ne passe plus complètement pour des, euh, <rire> pour des illuminés, il « ah, illuminés oui, en », mais fait, qu'il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Franchement, c'est ça, parce que c'est… Ces mots-là sont maintenant présents et relayés, alors plus ou moins bien utilisés, mais relayés au niveau national, au niveau international. Ça y est, ça, ça fait partie en fait de notre bien commun. Ce « nous » et, et cette gouvernance particulière, ça y est, c'est approprié. Oh, J'aurais jamais cru ça il euh, y, y a plus de dix ans, euh, quand on, vraiment quand on passait pour des hurluberlus. Ça veut dire que pour moi, ça y est, c'est euh, plus... « Ah oui, ce serait intéressant de faire ça, et euh, il faut, on doit, parce que la transition, parce que la société, c'est... » Ah ouais, mais en fait, c'est juste, juste une évidence. Nous, nous, nous sommes constitués de ce jeu, de ce « nous », et nous avons déjà nous-mêmes une gouvernance particulière. Donc, il y a quelque chose de d'holistique qui revient et je trouve que c'est complètement euh, la même chose par rapport à cette, à cette écologie euh, intégrative, ça y est nous arrivons en fait dans, dans le domaine euh, intégratif. C'est d'avoir créé une organisation euh, qui, qui a un certain succès, c'est-à-dire effectivement le, le, la satisfaction de voir nos stages se remplir en quelques heures euh, alors qu'il y a plein de gens qui galèrent euh, et qui font des choses super, hein, c'est pas, pas le problème. Hein. Euh, là c'est une satisfaction de, de, de, de sentir une fois dans ma vie d'avoir dit tiens euh, nous avons euh, proposé la bonne chose au bon moment et au bon endroit. Voilà. Et, et je pense qu'il y a quelque chose de ça. Ce n'est pas forcément parce qu'on était super bons, euh, et, et donc quelque chose de... Euh, ben on lance un stage, on lance un séminaire, on lance une, une, une proposition, euh, on ne rame pas pour qu'elle se remplisse. C'est tout à fait satisfaisant. En général, quand quelqu'un participe à un atelier du Nous, euh, ce qu'il en ressort, en fait, c'est clairement un travail personnel de, de libération, euh, on va dire, euh, voilà, de se libérer dans son pouvoir d'agir, et ça vient aussi confirmer peut-être ce qu'il avait euh, d'intuitif. En fait, ce que je perçois euh, à la suite d'un atelier du Nous, c'est cette conscience et peut-être cette compréhension fine de change-toi toi-même avant de changer le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au départ en atelier du nous pour tenter de convaincre les autres. Et fondamentalement, ils ressortent en disant Ah ok, en fait la seule action en fait, véritable que je puisse faire, elle est vraiment sur moi. Mais elle est dans quelque chose de moi-même, en fait, de m'autoriser. Moi-même, en fait, de reprendre le pouvoir de moi-même à plein d'endroits. Et déjà de devenir... Euh, euh, comment, comment on peut dire Devenir... Euh, euh, et exercer sa souveraineté en fait avec avec mes avec mon passé avec mon présent avec mes envies avec avec plein de choses donc j'ai envie de dire il y a déjà quelque chose de ah oui d'accord en fait euh, c'est pas juste une, une phrase euh, dite par un monsieur euh, particulier de, de se transformer d'abord soi-même c'est elle, elle, elle prend corps là voilà euh, ensuite c'est sûr que ça vient euh, venir, ça vient nous questionner sur euh, que sommes-nous prêts à faire par rapport à cette transition sociétale Que suis-je prêt à faire pour venir modifier ou changer les choses d'abord sur moi et puis ensuite de participer avec les autres à le faire, ça vient euh, euh, je, je, travailler l'ego peut-être à un endroit qui n'avait pas encore été travaillé. Et ce n'est pas une chasse à l'ego, notre ego justement, on en a besoin. Donc c'est véritablement juste redéfinir les limites où il est vraiment dans sa puissance, il est au service et où par contre je peux venir travailler aussi ce fameux lâcher prise et, et, et, et ses préférences et être de plus en plus au clair avec mes besoins et avec ma, ma capacité en fait à dire. Voilà, donc en cela, ça fait aussi pas mal le lien avec tout ce qu'on peut voir en communication non violente, euh, voilà. Et, euh, et après, ça donne vraiment un déclic pour « ah ouais, c'est possible, en fait, il y en a vraiment, eux, ils le font, déjà à l'université du Nou, il y a plein dans plein d'organisations ça se fait, et, et surtout, il y a la conscience de « on n'est pas obligé d'emblée de tout changer » on peut vraiment y aller petit à petit. Et si déjà moi, dans ma manière de communiquer, je change des choses et juste dans le, dans le petit groupe dans lequel je suis, et eh bien de fait, ça va contaminer de manière positive. Voilà, donc il y, y a plusieurs euh, prises de conscience, soit par rapport à, à son propre changement, soit par rapport à euh, réhabiliter aussi le, le pouvoir dans, dans la plupart du temps. Euh, les, les, les personnes qui viennent à des ateliers du « Nous », elles sont plutôt dans quelque chose de, de très collectif, où nous devons tous faire ensemble quelque chose. Dans le livre de Frédéric Laloux, ça pourrait être la, la zone verte, hein, les organisations vertes où on prend toutes les décisions ensemble et, et tout est fait ensemble. Et la gouvernance partagée, c'est pas ça. C'est être clair sur les périmètres d'autorité, c'est être clair sur son jeu par rapport à l'autre et pouvoir faire remonter des choses qui vont faire avancer les choses. Mais ce n'est pas forcément tout faire ensemble. Donc il y a aussi cette prise de conscience de « Ah oui, d'accord, je peux tout à fait être complètement en lien avec le projet, je peux tout à fait être pleinement dans cette énergie. » Et en même temps, c'est OK, en fait, qu'à certains endroits, j'ai du pouvoir décisionnel et qu'à certains autres, j'en ai pas. Et que ce soit pareil aussi pour d'autres. Donc, ça, ça vient quand même remettre un peu les choses en place. Ça, ça désillusionne. Alors, il y a aussi des deuils euh, peut être à faire et en même temps, ça donne de la force pour contribuer. Donc, au niveau des séminaires, en fait, il y a, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont passées par nos ateliers du Nous. Et maintenant, on est à la septième promo du parcours et du leader coopératif, donc ce qui représente aussi plus d'une centaine de personnes. Et on a accompagné, pareil, une centaine d'organisations dans tout ce travail d'intelligence collective et de mise en place d'une gouvernance plus adaptée à, leur, à la cohérence en fait, entre à la fois ce qu'ils souhaitent produire et en même temps la manière dont ils le produisent. Alors L'Université du Nou est née il y a à peu près 8 ans, euh, avec une genèse de 3 ans aussi auparavant. On a démarré à 4. Maintenant, on est une quinzaine, donc on est tous euh, aussi euh, rémunérés avec l'Université du Nou. Et il y a plus d'une centaine de personnes qui gravitent autour et qui contribuent régulièrement euh, au, au laboratoire en fait, de l'Université du Nou. Déjà, en fait, moi, ça m'a permis de faire mon propre chemin, en fait, euh, de transition. Et ce qu'ils vivent déjà, c'est quelque chose de l'ordre de la, de la liberté, en fait, que je trouve de plus en plus en moi. Je, je suis beaucoup plus euh, souveraine. Alors, ce mot, il peut être, euh, il peut être un peu étrange, mais il y a quelque chose de l'empowerment, en fait, euh, personnel. Euh, je, je me sens avec beaucoup plus d'autorisation. Je me sens beaucoup plus libre dans ma manière de d'oser, de relationner, euh, d'être au monde. Ça pour moi, c'est... Au fond, en fait, je me suis dit, ben, quelque part, tu as créé l'université du « nous » pour que ton « jeu puisse euh, s'émanciper à ce point et, et, et créer du « nous » pour réaliser quelque chose. Mais vraiment, mon, mon émancipation personnelle. Le chemin que ça m'a fait faire, moi, personnellement. Euh, alors, quand je dis satisfait, ça ne veut pas dire qu'il était facile. Hein, et qu'il l'est facile, au contraire. Hein. C'était un chemin plutôt, des fois difficile, des fois même douloureux. Mais par contre, qu'est-ce que ça m'a fait grandir voilà, Qu'est-ce qu que ça m'a mis en face Moi, j'ai un, un parcours de, de formation en, en thérapie gestalt, et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et l'université du Nou, en, fait, en tout cas, cette expérience m'a remis euh, en face de moi-même à plein d'endroits euh, où je pouvais me dire Ouais, moi j'ai bossé sur moi, ça va, j'ai dépassé certaines choses, et que dalle euh, Vraiment, ça m'a reconfronté. Euh, dans ma relation à moi-même, pou au pouvoir en général, à mon pouvoir personnel, à l'autorité, euh, dans le rapport aux autres. Euh, voilà, ça a été me chercher encore beaucoup plus loin. Euh. Et c'est satisfaisant parce que c'est un, un chemin de croissance. Fondamentalement, ma vie aujourd'hui, elle est quand même euh, euh, attachée à euh, comment est-ce que je grandis. Ou comment je vois que je ne grandis pas, parce que c'est ça aussi des fois, mais euh, voilà, il y, y a quelque chose de ça. Pour moi, c'est faire unité en fait. Pas dans un espèce de nous gluant où on est tous pareils, où on doit tous faire la même chose. Euh, voilà, pas du tout, au contraire, hein, je crois qu'un, pour moi, mais pour l'université du nous, un nous fort, puissant, c'est un nous mature, c'est-à-dire c'est un nous des. on a des jeux qui sont euh, affirmés dans leur singularité, dans leur spécificité, dans leur différence. C'est ça qui fait un nous euh, puissant à partir du moment où ils savent s'harmoniser entre eux. Mais Et que pour moi, le, le, la diversité que nous offre euh, la vie, que ce soit la diversité euh, de la nature, de, de tous ces éléments vivants, donc pas simplement l'humain, hein, parce que on, on, certes on vit entre humains, mais, mais pas que, on vit avec les animaux, on vit avec les plantes, on vit avec les arbres, on vit avec les atomes, on vit avec l'univers. Euh, donc pour moi il y a quelque chose de retrouver quelque chose d'une unité, euh, donc... Si on sort d'une notion qui, pour moi, est mentale, d'une forme d'élite, « Ok, eux, ils sont capables », ça voudrait dire que d'autres ne sont pas capables. Euh, voilà. Ça fait de la séparation, ça génère de la dualité. Et pour moi, on a retrouvé quelque chose de l'unité. Moi, je sentais euh, que je pouvais beaucoup me, me soumettre à tout un tas de, de règles ou de, ou de figures d'autorité. Euh, et malheureusement, quand, euh, même quand j'étais petite et que je posais des questions de pourquoi ou pourquoi c'est comme ci ou pourquoi c'est comme ça, la plupart du temps, on me répondait, euh, pose pas de questions, euh, crois, si c'est par rapport à la religion ou alors, mais de toute façon, c'est comme ça. Et c'était insupportable, en fait, cette réponse. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ou Peut-être c'est comme ça, mais en fin de compte, je sais pourquoi c'est comme ça. Et du coup, je participe au fait que ce soit comme ça. Mais, mais, mais pas de cette espèce d'injonction à euh, ah, euh, surtout... Euh, euh, reste comme ça et, et ne bouge pas. Les fondements de la vie qui ne sont plus respectés, euh, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, pas parce que nous sommes cons, pas parce qu'il y a des gentils et des méchants, c'est pas ça le problème. Euh, c'est juste un fait dans, dans l'évolution qu'on a, et que là, moi, il y avait un endroit où je ne pouvais plus ne rien faire. Alors, je fais ma toute petite part, hein. j'ai fini de vouloir imaginer que je changerais le monde. Même mon ego s'est calmé à cet endroit-là. Euh, parce que c'est pas le problème, et puis c'est pas le sujet, et puis ça va changer avec le temps, et, et, et puis il faut qu'on le change tous ensemble. Mais par contre, euh, retrouver profondément quelque chose qui est de... Je veux donner de mon temps, de mon énergie, de mes propres talents, de ce que je sais faire, euh, avec une, une vraie notion de sens euh, qui, qui, euh, qui va dans un sens qui me semble être le bon, mais là encore, euh, tout est discutable, mais euh, en tout cas... Euh, on, on ne peut pas être vivant et agir de façon mortifère. Voilà, ça, c'est juste pas possible. Quoi. Voilà, moi, ça me semble une incohérence dont nous devons prendre conscience et, et dont nous devons nous remettre. Enfin, voilà. Je dirais que les premiers freins, c'est... De... C'est quand même de passer la plupart du temps pour euh, des gens un peu euh, hurluberlus et, et, et vraiment originaux, mais pas forcément dans le bon sens du terme, parce que pas dans les milieux euh, artistiques, peut-être où l'originalité euh, va de soi. Il y a tout l'aspect aussi euh, économique. Euh, nous, nous avons choisi euh, de faire une grande partie de l'université du Nou euh, en, avec l'économie du don, et donc de venir tenir, de tenir cette proposition de la participation consciente puisque à ce jour, tous nos ateliers du « nous » sont en participation consciente, le parcours est en participation consciente, et nous avons même travaillé avec certaines organisations en contrat de conscience, où euh, tout est délivré, tout est amené, et c'est seulement à la fin où la personne euh, valorise euh, en euros. Donc, on, on, je veux dire, ça, ça, fait, ça fait maintenant, avec la, avec la genèse, euh, plus de, plus de 10-12 ans que nous sommes sur ce travail euh, d'économie du don. Euh, ça veut dire euh, n'être pas reconnu d'utilité publique parce que nous, nous œuvrons à des endroits euh, plus de développement personnel alors que pour nous, c'est profondément sociétal, mais politique, mais voilà. Donc ça veut dire aucune, aucune subvention, euh, ça veut dire aucune euh, légitimité comme ça d'extérieur par rapport à des institutions. Euh, ça veut dire aussi faire des choix de vie. Euh, je veux dire, les personnes qui se sont engagées à l'université du Nou, elles ont dû vraiment abandonner, laisser de côté tout un pan euh, de leur vie euh, d'avant, soit professionnelle, euh, soit aussi financière. Donc on a vécu au aussi chacun à certains endroits des, des transitions euh, euh, professionnelles, économiques, euh, euh, denses, balèzes, importantes. Euh, voilà, donc, donc il faut aussi tenir parce qu'à des moments il y a vraiment le doute de mais est-ce est est que vraiment la gouvernance partagée est un levier de transformation sociétale Est-ce que, est que véritablement euh, notre truc là de ce qu'on sent en termes de posture est-ce que c'est ça Ou, Voilà, donc il y a, y a dû aussi faire face à nos propres doutes euh, et en même temps on était plutôt tenace <rire> sur ce coup-là. Euh, on a tenu la proposition en, en intégrant aussi plein de choses parce que notre idée c'était d'être avec ce qui se passait, et de ne pas être contre. Ça a été notre posture, qu'on tient. Comment on ne rentre pas non plus dans une forme d'idéologie, comment on reste ouvert, et en même temps, comment on met des règles pour rester congruent. Voilà, ça aussi, ça fait partie des... Des choses pas forcément euh, évidentes, et puis on a toujours des questions nouvelles maintenant avec le déploiement de l'université du Nou. Euh, comment peut-on se déployer tout en gardant cette spécificité, la qualité de ce que nous proposons et la manière dont nous le proposons Quand on anime à 4 ou à 5 un atelier du Nou, on est complètement à l'envers des, des logiques euh, capitalistes, des logiques euh, économiques euh, classiques. quoi. C'est en termes de rentabilité. Euh on n'est pas tout à fait accordé avec ce qu'on appelle par rentable, alors que pour nous, c'est ce précieux-là qui est important. Nous, on aimerait euh, euh, euh, peut-être sentir euh, plus d'élan par rapport aux, aux élus pour ce genre d'initiative, et... Euh, Peut-être favoriser en fait euh, des événements où des choses comme ça peuvent être mis en, en lumière et, euh, et nous aimerions oui travailler aussi l'aspect territorial de cette manière-là, c'est-à-dire avec quelque chose d'intelligence collective, avec quelque chose de euh, comment chacun aussi peut se, peut se retrouver euh, euh, euh, à sa place et en même temps engagé euh, dans, ce, dans ce qui se passe au niveau du territoire. Voilà, donc ce serait euh, euh, Peut-être avoir des dialogues, euh, avoir du dialogue avec, euh, avec les élus et, et favoriser plus d'espace. À certains endroits, moi j'ai l'impression en fait que euh, euh, là, par exemple, il y a Alternativa qui vient euh, cet été. Euh, du coup, c'est organisé par beaucoup de gens euh, des Bauges et, et je ne sais pas en fait s'il y a le pont avec euh, les élus. Donc, ce serait aussi profiter en fait de tout ce qui est fait pour que les élus puissent aussi venir s'inspirer. De, de, de ces idées, de ces manières aussi de faire et de, de cet engagement, de cette, de cette énergie quoi, qui est présente. Il pourrait y avoir l'idée en fait de servir d'un jeu de coopération qui s'appelle le jeu du Tao, euh, qui euh, peut vraiment euh, être joué euh, en, de manière simultanée par une centaine euh, de personnes, donc tout à fait des acteurs locaux, des élus, des institutions, on pourrait vraiment faire un, un melting pot pour venir justement travailler en fait, la vision partagée du territoire et, qu et, et travailler ensemble les suites, c'est-à-dire les axes en fait, euh, d'action. Il faudrait qu'à la suite de, de cette journée, de cet événement particulier, euh, il y ait vraiment un suivi. Donc ça, il y, y a vraiment besoin d'avoir un, engage, un engagement pour que des groupes de travail puissent aller dans euh, bah, travailler justement ce qui est ressorti en fait de cette vision partagée euh, vers du concret. Mais, mais ça voudrait dire euh, travailler l'équivalence à un endroit de, de la décision. Euh, voilà, donc ce serait aussi venir euh, travailler la distribution du pouvoir au local, par rapport aux élus et dans une démarche euh, globale. Ça, c'est des choses qui seraient possibles. Voilà, ça pourrait être tout à fait organisé, aussi un, un type forum ouvert, euh, parce que certains dans l'université du Nou sont très doués euh, là-dedans. Pour moi, l'idée d'une expérimentation qui dirait, en fait, on, on crée une forme d'archipel. On a euh, Croque-Bauge ici, il enfin, y, y a plein de choses. Euh, mais comment est-ce qu'on met ces gens en lien mais avec sortir du lien. C est, c est... moi Pour moi, il y a un truc qui, qui, qui est passé. C'est toujours chouette, hein, mais le lien de. On se fait une grande fête une fois par an, ou on fait un festival, euh, machin, et comme ça, on coopère ensemble. Bon, c'est bon, mais moi, j'y vais plus, quoi. C'est super, les gars, mais euh, il faut passer à autre chose, quoi. Parce que ça, c'était juste avant pour, pour commencer à se sentir. Hein. Maintenant, il faut, faut passer à l'action, quoi. Voilà. Donc, et pour moi, ce genre d'expérimentation. Euh, donc, ce que je disais tout à l'heure sur le plan national, mais d'abord, ça doit venir des territoires. Donc oui, euh, oui, oui et mille oui, euh, de comment est-ce qu'un territoire comme les Bauges, Effectivement, j'aime bien cette idée de... Euh, moi, ça fait c'est une des raisons qui, qui, qui me plaît ici, c'est que je suis en pleine montagne, je suis à 30 minutes d'Aix-les-Bains, je suis à 30 minutes d'Annecy, et je suis à 40 minutes de Chambéry. J'ai trois villes qui forment un territoire... Euh, et campagne et citadin assez diversifié, avec une ville hyper bourge qui est Annecy, euh, beaucoup plus populaire qu'est Chambé, plutôt euh, vieille personne, enfin retraité qui est ex. Mais du coup c'est super intéressant, parce que ça, ça met plein de types d'acteurs, euh, une fois de plus, hein, il faut bien faire avec tout, ce, avec tout ce monde là, et pas se retirer dans les beaux genre, en disant « ouais, nous les, les beaux jus campagnards, euh, transition pieds nus, parce que voilà, et après il y a toute cette image aussi qui se développe. » Donc moi ça m'intéresse et je trouve ça vraiment intéressant euh, qu'on qu se pose la question et qu'on y aille. quoi. Voilà. c'est le chemin d'évolution de l'humanité. Euh, voilà, je pense que plus on aura de conscience, plus notre conscience sera large, élevée, nous, au sens du grand nous, hein, nous, tout le monde, plus l'humain sera dans cette conscience développée, euh, euh, plus notre monde sera euh, euh, plus ajusté, euh, centré sur l'essentiel, euh, et, et dans le fond... Euh, je crois qu'on n'a pas à réfléchir avec notre mental à comment créer une autre forme de société parce que notre société aujourd'hui est en difficulté. On a plutôt à chacun, chacune, euh, prendre la responsabilité de faire de soi-même, de se bonifier soi-même. Et la société euh, et la façon de s'organiser, euh, ça, ça sera de fait. Euh, voilà.